Bonjour à tous, nous sommes le 29 avril, on est à la fin du mois d'avril. Euh, les bourses continuent à surperformer du au fait que Jérôme Parole a parlé, euh, encore qu'ils vont continuer à injecter euh, de la monnaie euh, de singe, de la monnaie euh, créée à partir de rien euh, à tous les mois euh, en achetant des bons du trésor et des... Euh, euh, des créances hypothécaires. Euh, donc, il euh, n'y a aucun problème. La Fed est là pour euh, interagir et d'une manière euh, très, très agressive, encore une fois, sur le, les marchés. C'est ce qui fait monter les marchés et ce qui, en parallèle, aussi fait faiblir le dollar américain. Parce que le dollar américain euh, avait comme monté, avait donné une bonne poussée, mais là, maintenant, euh, se corrige. Et la situation actuelle est absolument euh, absurde. Euh, je vais vous montrer quelques graphiques aujourd'hui, ce qu'on va regarder. Euh, au niveau de l'inflation, et la Fed est encore avec son fameux discours en disant qu a de l'inflation euh, est sous contrôle, mais la réalité est vraiment pas là avec les graphiques à l'appui. à l'appui On va aller voir ça, euh, c'est clair et net que l'inflation euh, euh, poursuit euh, sa course euh, d'une manière très, très, très euh, puissante dans beaucoup de secteurs. Je parle souvent du bois d'oeuvre, les métaux, c'est la même chose euh, au niveau de, des denrées alimentaires aussi. On le voit peut-être pas encore parce que la chaîne de production n'est pas rendue là. Euh, dans le sens que on cultive, par exemple, le, le maïs, le blé, et euh, lorsque la chaîne de production va atteindre euh, ce, ce qui a été cultivé, là, vous allez probablement euh, voir beaucoup beaucoup d'augmentation à l'épicerie. Déjà, on commence à on commence à le voir, et surtout euh, la, les chaînes d'approvisionnement, euh, euh, d'approvisionnement et toutes les chaînes là, de, de de production se sont brisées euh, du au fait à cause du au fait qu'on a paralysé l'économie euh, euh, à cause de la COVID. Et on, dans ce contexte-là, les entreprises technologiques continuent à performer et c'est un peu normal, dans le fond, eux, les entreprises technologiques ont pas subi de, de soubresauts importants dans tout euh, toute cette situation, au contraire ont profité pleinement de ça, parce que dans le fond on se trouve à être euh, dans une économie euh, virtuelle et c'est de plus en plus ça un peu partout sur la planète, malgré il faut le souligner aux États-Unis, on est rendu peut-être plus que 18 États qui ont réouvert euh, et qui ont reparti la machine, donc euh, ici au Québec, euh, c'est pas le cas, on est encore à... à à parler de troisième vague, c'est dangereux, que c'est quelque chose de. de de de, de de terrible, là, mais euh, je ne vois pas de mort dans les rues, en tout cas, c'est pas ce que j'ai constaté. Peut-être que vous n'avez où est-ce que vous restez, là, mais en tout cas. Euh, troisième, je pense que c'est une vague de peur, justement. Là. Les gouvernements alimentent encore cette peur. Et j'ai écouté euh, Eric Duhem à euh, Tout le monde en parle. Très bonne entrevue. Et euh, euh, de ce que j'ai lu, les commentaires, et c'est peut-être ce que j'ai retenu, Guillaume Lepage euh, était pas. Euh, une chose qui était à remarquer, et ce matin j'ai vu ça, euh, il y a eu le courage j'ai invité Éric Duhem qui se trouve être quand même un politicien, un gars qui a été euh, euh, derrière euh, le parti euh, l'ADQ, euh, derrière euh, il, a, il a été organisateur de plusieurs pa euh, plusieurs euh, partis même de la CAC. je pense qu'il a travaillé pour la CAC, je ne suis pas sûr, là, je parle à, en tant qu'organisateur, conseiller, mais euh, c'est quelqu'un de ferré quand même au niveau de la politique il sait comment que ça fonctionne euh, je l'ai vu arriver un peu nerveux À tout le monde en parle parce qu'il pense qu'il est dans la fosse au Lyon euh, ça ferait déchirer, euh, euh, il y a le page n'a vraiment pas été extraordinaire là-dedans, mais ben, je le vois, il posait des questions. À un certain moment donné, il savait qu'il y avait quelques personnes de son bord et où. Ou il pensait peut-être que tout le monde était de son côté. Lorsqu'il a commencé à poser des questions, blablab, tout ça, il ne laissait pas parler beaucoup du M, euh, mais du M se débrouillait très bien, et ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'il n'a pas changé de discours, et ça, c'est très, très important. Euh, devant, on dit un million euh, l'auditoire, mais c'est peut-être euh, à cause que du M était là, peut-être qu'il a multiplié euh, l'auditoire. Euh, euh, je peux vous donner mes commentaires rapides, là, parce qu'on n'est pas là pour faire de la politique, tout ça, même si je suis obligé de de le toucher parce que ça concerne justement euh, euh, les mesures euh, du gouvernement qui font en sorte que l'économie est directement touchée. Je parle de la petite économie, je parle pas des grandes entreprises. Euh, la petite économie euh, locale est très, très touchée encore. Euh, donc, Eric, euh, Du. Ah ben, euh, je, je pense que la, la, la, la, la chose que Guillaume Lepage a faite a demandé, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Un animateur ne se doit pas... De... Parce qu'il savait, il pensait que tout le monde était de, derrière lui. Euh, J'ai trouvé, je peux vous donner mon commentaire rapide et on arrête ça. Euh, Guillaume lemaitre vierge comme un peu euh, tout le monde, a euh, euh, tout, euh, tout simplement euh, posé des questions. a dit, on peut-tu s'interroger? Il dit au Québec, si on peut pas s'interroger. Et c'est ce que je dis depuis le début et plusieurs disent, c'est qu'on peut-tu poser des questions au gouvernement, dire euh, comment il gère la crise, qu'est-ce qui arrive avec le vaccin, tout ça Seulement, et, et je pense que le public a beaucoup apprécié, et Laurence Jalbert, selon moi, je trouvais que c'était une bonne chanteuse, mais comme femme, euh, euh, moi j'ai des, des enfants, et j'ai des petits-enfants, et je donnerais ma vie pour mes enfants et mes petits-enfants, et c'est pas une blague, parce que dans le fond, euh, c'est de même en tant que père et en tant que grand-père qu'on doit agir, euh, elle, elle a dit, je veux pas voir mes petits-enfants, je veux pas qu'ils me contaminent. C'est absurde, en tout cas. Je pense que le public a, a vraiment jugé euh, de ce qui est arrivé. Éric Duhem euh, a gagné 1-0 contre euh, Tout le monde en parle, qui était un passage obligé, mais euh, que, que Duhem continue son, euh, surtout sa ligne de pensée face au au confinement là, imposé par notre gouvernement tyrannique donc euh, non, c'était bien bon, on va passer tout de suite au graphique j'ai plusieurs graphiques euh, parce que Powell a dit parce qu'il a eu sa rencontre, là, il a dû on va continuer à mettre de l'argent dans le système, il n'y a rien de nouveau dans le fond il répète la même chose, les bourses aiment ça euh, donc euh, on, part, on part avec des nouveaux records encore un matin, les futurs sont là pour nous le montrer, donc euh, ça va continuer à monter encore et euh, jusqu'où est-ce que ça va monter, c'est ça que je voudrais regarder avec vous, j'ai je, je, placé un article dans le, sur mon site boursetechnique.com euh, où euh, peut-être que vous montrez ça rapidement. J'ai changé un peu le titre parce que je ne suis pas certain du. Euh, euh, c'est ici L'effondrement de la bourse. Euh, L'article lui-même, c'est un article qui vient de. J'ai la citation euh, dans, au bas, là, euh, qui dit On est peut-être. Euh, proche d'un effort de fondre moi j'ai dit l'effondrement de la bourse est-elle proche parce que ce que je crois, c'est que la, la Fed ne, ne, ne lâchera pas le morceau, même les banques centrales. Un jour, ça va terminer, mais je sais pas si on est rendu là. Mais euh, l'article, vous irez l'aller et je me suis un peu inspiré euh, de de cet article pour vous parler de, de ce que je vais dire ce matin sur l'inflation tout ça. Un peu de d'autres aussi. Là. Donc, euh, on va commencer à regarder les graphiques euh, et vous euh, euh, vous parler de quest ce qui pourrait arriver dans le futur. Euh, euh, je suis pas un devin, je sais pas, je suis les marchés comme vous. Euh, mais je peux pas deviner euh, on est dû pour une correction c'est sûr tout tout tout, tout ce qu'on va voir ce matin vous allez voir on est à côté au plafond mais ça peut encore aller toujours plus haut euh, c'est pas nous qui décidons euh, donc on commence avec le premier graphique qui nous montre euh, les euh, PE ratios euh, du standard Poor's. et on est à des sommets là euh, vraiment euh, regardez ici on est en 1900, 1800 1900, c'est sur du très très long terme et 2011, 2000, 2011, on a dépensé même le sommet de 2011. Donc, les entreprises, euh, euh, le, le, le ratio là, de, de, de ce qui gosse, si bien dire, euh, c est, c est, c est, euh, ça fonctionne. Et c'est les grandes entreprises qui fonctionnent. Les petites entreprises sont littéralement déchirées. Bien, plusieurs d'entre elles, certains euh, tirent leur épingle du jeu. Mais euh, comme toutes les, petites entreprises, il y en a beaucoup, beaucoup qui souffrent quand on a la difficulté à arriver. Mais par contre, on doit dire que la machine est repartie. Je dois le dire. Je sais, je veux pas être un prophète de malheur. Je, je vois, je le constate. Le trafic automobile, euh, je vois que ça, ça roule. Par contre, on voit que c'est pas la même chose qu'avant. Ça, c'est sûr. Beaucoup, beaucoup de personnes continuent à, à faire ce qu'ils ont fait depuis le début de la pandémie. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui est sortie. Et les Québécois ont grossi pendant la pandémie. c'est pas surprenant parce que dans le fond, on est toujours au McDonald's ou euh, à Tim Hortons, c'est peut-être moins pire, mais euh, McDonald's n'a pas euh, souffert de ça. Là. Elle les commande à l'auto, je dis bien. Mais la présence dans les restaurants euh, a vraiment, vraiment baissé. Je le constate un peu partout. J'ai commencé à aller dans des restaurants et euh, écoutez, c'est vraiment catastrophique. Là. et Je pense que ces habitudes-là changeront pas. Le monde s'habitue à, à manger dans les autos. Et, euh, je dis pas tout le monde, mais euh, je vois souvent chez à IW, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde là, mais pourtant l'auto il y a toujours du monde. Donc euh, non, les habitudes ont changé et euh, c'est pour ce premier graphique-là pour vous montrer que euh, oui, il y a des entreprises qui ont les, le vent dans les voiles. Euh, on a de l'inflation, euh, donc euh, de la production, euh, euh, bah, au niveau des métaux, au niveau d'un peu de tout là. On a été en, en, en, en sevrage durant un an. Là, on, on est en boom d'achat, de, de, de, donc euh, beaucoup beaucoup de secteurs en profitent. Beaucoup de personnes deviennent riches, très très riches, et euh, les euh, ceux qui font partie des pharmaceutiques, euh, euh, je sais pas c'est si, la, la, laquelle, là, je sais pas, en tout cas euh, euh, le gars est rendu dans les t les t top 20 milliardaires sur la planète avec la vente de ces vaccins, et beaucoup en ont profité de tout ça. Donc, c'est ça, on est rendu dans une situation vraiment différente d'avant la pandémie, même si c'est pas terminé, il y a des états qui ont ouvert. Ici au Québec, on essaie de, de maintenir ça, maintenir ça, maintenir ça, mais à un moment donné, la folie il va falloir, il va absolument falloir que ça finisse, là, mais euh, ça ne sera pas dans les mêmes paramètres, c'est sûr sûr Et tout ça, dans, dans tout ça, dans tout ce grand plan-là, on le sait très bien, parce qu'on est informé, euh, allez sur le World Economic Forum, que je vous ai parlé souvent, euh, il y a vraiment un plan mondial là-dedans, là, là c'est euh, même pas un secret de polichinelle ceux qui veulent pas euh, l'admettre, ben, c'est ça me regarde pas, mais vous allez peut-être être, être surpris un jour, parce que dans le fond, euh, les banques euh, centrales vont devenir des, des acheteurs et vendeurs de tout, c'est eux qui... Qui, qui créent la monnaie, donc, et ils se permettent d'acheter un peu tout ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est peut-être le plan global, d'acheter tout. Euh, moi, la seule chose que je dis, bon, ben, regarde, tu sais, si euh, vous... Euh, vous voulez donner de l'argent gratuitement comme ça, les, les banques centrales, je dis bien, euh, laissez-nous notre, notre liberté, mais c'est pas ça qui va arriver, parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent vraiment que notre liberté soit euh, à leur contrôle. C'est euh, ça, avec toute la numérisation, ici, eric Kerr, au Québec, là, travaille là-dessus, on n'en parle pas souvent, mais moi, je m'intéresse à ça. Euh, c'est de la... Pro gros projet euh, informatique de numérisation des citoyens. Et c'est, c'est pas du secret de Ponichinelle, c'est réel. Là. Euh, vous allez rien Chercher Eric Duhem, numérisation, en tout cas, vous allez trouver vos informations. Donc, euh, pour vous convaincre, il y, y a plein, plein de graphiques. Euh, tout à l'heure, peut-être qu'on ira voir les graphiques. Je vais ouvrir mon. Vous allez voir que, ben, je vous en ai parlé la dernière vidéo, je vous en parle souvent. Beaucoup, beaucoup de. de, de, de, de, de la mati des matières premières là, qui, qui sont à, avec des montées de prix. Donc, euh, ça, c'est pas de quoi qui est nouveau. Euh, on, on retournera tout à l'heure là-dessus. là euh, bon, comme ça on retournera voir ça tout à l'heure mais j'ai pris un, un graphique que je vous avais montré dernièrement c'est un graphique pour euh, vous démontrer que l'agriculture, tout ce qui concerne les aliments, euh, c'est en grande grande montée, il y a le bois d'oeuvre et euh, lorsqu'on y voir, peut-être qu'on peut y aller tout de suite vu qu'on est dedans ça je parle au niveau de toute l'agriculture euh, euh, ça touche un peu toutes les denrées alimentaires et euh, là on va aller voir au niveau encore des métaux, que je vous ai montré souvent euh, c'est pas nouveau euh, euh, nickel, on avait une bonne correction, on reprend la course, euh, euh, le cuivre, le cuivre, regardez, c'est c'est c'est euh, c'est vraiment euh, une montée très très importante, très importante, l'acier, la, l'acier, regardez l'acier, c'est c'est ça, l'acier, euh, le zinc, ok, ça c'est moins euh, euh, ben, le, le, le baril du pétrole continue, là, euh, Grégory Menarino disait qu'on va dépasser 70, peut-être qu'on va dépasser cet ancien sommet-là, et euh, tout ça, c'est alimenté par euh, du fake, là, c'est pas nécessairement parce que le... le tout est alimenté par les banques centrales. Il y a un graphique qu'on va aller voir tout à l'heure qui va vous en convaincre. Euh, regardez ici, ça, ça se trouve être l'indice CRB euh, des commodités. Euh, donc, euh, oui, on, a, on est en montée. On va dépasser les sommets ici probablement. Euh, ça, c'est un autre. Ah, ça, c'est la bourse de euh, de Vancouver, là, euh, qui est consacrée pour mal aux matières premières. On a eu une correction, mais de euh, toute façon, c'est en montée à long terme. Euh, bon, on va retourner à nos graphiques. Euh, ça, ça se trouve être... Euh, ah, peut-être... Euh, oui, on va y aller de cette manière-là. Oui, c'est beau. Bon, ça se trouve être euh, justement margin debt euh, sur les bourses. Euh, je vous en ai parlé souvent et euh, tout le monde, euh, je parle des grands hedge ou même des individus, euh, tout le monde est loadé loadé loadé d'actions et c'est ce qui a fait monter euh, les bourses et, et une des raisons euh, principales, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes, c'est pas toute la population, la pauvreté n'a jamais été si intense comparative. Mais les pauvres, les personnes qui sont dans la misère vont devenir encore plus euh, miséreux. Euh, mais les riches, euh, vont euh, profiter pleinement de, et on parle pas d'un gros pourcentage. C'est peut-être 40% que j'ai vu des petits riches qu'on parle là aux États-Unis, tout ça. Eux ont des surplus monétaires, donc ils investissent ça à la bourse. Et en plus, le danger, c'est sur des dettes, euh, à, mar, mar, des marges, des marges là de dettes là, euh, achats de, <rire> achats de, d'actions ou, ou d'autres actifs là. Donc, donc, euh, c'est une situation précaire. Euh, ce graphique-là, je vous en ai parlé souvent, c'est pas compliqué, c'est la masse monétaire M2, mais M1, c'est la même chose. Et vous savez, la masse monétaire M1, c'est plus notre argent, nous. Là, on va dire notre argent de poche, tandis que ça, c'est l'argent de euh, des entreprises, des gouvernements. En tout cas, c'est toute la grosse masse monétaire. Là. Et euh, ce qu'on voit, c'est pas compliqué. Plus qu'on a injecté d'argent... Plus que euh, euh, le budget euh, le budget est en déficit. Donc, euh, dans le fond, euh, les gouvernements, surtout la Fed, avec son dernier discours, a dit qu'il n'y a pas de limite. 128 milliards par mois qu'on continue allègrement à faire, à donner dans le système. Donc, les déficits ne sont plus importants. On crée de l'argent euh, artificiellement. Le dollar américain va en souffrir c'est sûr, euh, mais euh, ce qu'on fait, ce qu'on constate, c'est que euh, la masse monétaire grandit parce qu'on met de l'argent. c'est euh, tout, Toute l'économie est soutenue par de l'argent de Monopoly, tout simplement, et on continue à le faire et on va continuer à le faire. C'est pour ça que je dis les bourses vont monter jusqu'à quand? Ben, euh, c'est ça. Ça, le dernier graphique, c'est ça qu'on va aller voir. Euh, ça se trouve être un graphique très, très intéressant quand même. Euh, euh, on va le grossir comme ça. Bon. Ça se trouve être un graphique qui part de ouf, oh, 1900, 1910. Et c'est le Standard Poor's sur le très, très long terme ici. Euh, ça, ça vient de l'article, justement, euh, que l'effondrement est proche. Mais euh, vous lirez l'article. C'est une théorie. C'est euh, dire qu'on est arrivé au bout du corps et vert. Euh, au bout, je sais pas, je sais pas. Je regarde ça, regarder les grandes tendances de 1900. On va commencer par exemple, euh, ben on va commencer à 1920, qu'on a appelé les. Euh, ben c'était, c'était la période folle. Là. On, a, on venait de subir la première guerre mondiale, donc on avait eu beaucoup de souffrance, surtout en Europe, un peu partout, c'est sur la planète, et c'était une guerre qui était sanglante. Euh, on n'avait pas le, le, les technologies pour. Euh, on voit beaucoup de personnes qui ont été défigurées euh, par des baïonnettes, tout ça, parce qu'on utilisait des fusils, mais avec des baïonnettes, donc euh, c'était vraiment sanglant. et on s'en allait là, la, la Première Guerre mondiale a été euh, déclenchée, et on pensait que ça serait réglé dans, dans deux semaines, donc on... Euh, c'est le Duc Ferdinand qui avait été assassiné, c'est un fait divers, mais on a pris ça comme prétexte, parce que... et ça allait bien, là, euh, avant la Première Guerre mondiale, euh, tout, tout allait très bien, tout allait très bien, on avait eu l'exposition universelle de Paris on avait euh, les pays étaient prospères, tout allait bien et ensuite euh, ce qui est arrivé c'est une guerre de territoire des vieux des anciennes guerres euh, qu'on avait eu avec euh, les Allemands et euh, les Français tout ça et on voulait reconquérir des territoires mais euh, pour résumer tout ça c'est que euh, euh, la guerre est a, a terminé, on a eu euh, la grippe espagnole qui a conclut ça aux 50 millions de morts, qui est pas du tout comparable à ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de la petite bière à comparer de la grippe espagnole, mais en tout cas, puis peut-être aussi, une des raisons pour laquelle la grippe espagnole a été terrible, c'est qu'on avait toutes défaite des infrastructures euh, euh, au niveau des hôpitaux, tout ça, donc euh, c'était encore pire. Aussi, il y avait beaucoup, beaucoup de contamination, parce que dans le fond, il y avait eu des cadavres un peu partout, et peu importe. Euh, pour revenir à nos moutons, en 1920, euh, ben, 1920, après la grippe espagnole de première guerre mondiale, là, on est tombé dans la folie, bon, la, la, la, la, la dépense, on a, on a dit, on a souffert pendant euh, 14, 18, euh, 5 ans, 6 ans, euh, là, on repart. Et euh, c'est ce qui est arrivé. Beaucoup d'argent, ben, pas beaucoup d'argent dans le fond. C'est que l'économie est repartie d'une manière assez naturelle. Euh, et je pense que les dépenses ont été euh, alimentées par euh, des excès, des excès. Et on est, on a monté dix ans comme ça. Euh, vous savez très très bien jusqu'au fameux crash de 29 euh, en octobre 29. Et ça euh, en, en est suivi une longue période jusqu'à 33. Et euh, Roosevelt est arrivé au pouvoir parce que c'était euh, euh, euh regarde, président, j'oublie, Hoover, qui était là, et euh, Roosevelt, lui, euh, avec le New Deal, là a commencé à injecter beaucoup, beaucoup d'argent, a fait le barrage ouvert, là, qui existe encore, et euh, plein d'autres projets pour faire en sorte que l'économie reparte, euh, avec beaucoup d'injections monétaires, et c'était dû aussi à l'influence de la théorie de J euh, John Menard King, l'esprit euh, keynésien, c'est-à-dire que le gouvernement se doit d'intervenir, ce qu'on n'avait pas fait en 29 donc euh, a intervenu massivement. Euh, là, les les guerres euh, sont arrivées euh, avec les guerres mondiales faut dire quand même parce qu'on est reparti ici euh, ici là jusqu'à avant la, la deuxième guerre mondiale mais les guerres là c'est très très payant là, pour euh, les américains qui sont rentrés en 42 donc euh, ce qui est arrivé euh, lorsque les américains sont rentrés en guerre la bourse la bourse est repartie et ensuite après la guerre la seconde guerre mondiale euh, là on voit très très bien euh, sur les graphiques qu'on euh, a connu une période de prospérité vraiment extraordinaire et euh, les années 50, là, 50 jusqu'à 70 dans ces coins-là, là, euh, tout est en effervescence, beaucoup, beaucoup de maisons qui ont été bâties. Euh, C'était l'euphorie un peu partout, euh, on appelait ça les, les glorieuses. Là. Euh, donc euh, c'est cette époque-là, on a une montée ici, premier carré vert, sur place pendant assez longtemps, carré rouge. Un autre euphorie ici, euh, les années 50 après la deuxième guerre mondiale, une période de surplace, il bah que on va dire 70. Là, là ici, l'or euh, devient euh, séparé du dollar américain. Euh, et ensuite, l'autre période d'euphorique, c'est lorsque Reagan est arrivé, c'est la dérégularisation des marchés. Et il faut dire que qu'ici, euh, euh, on a eu un remède de cheval de la part de euh, Président de la Banque euh, fédérale euh, de cette époque-là, son nom, j'oublie son nom. En tout cas, c'est pas important. Tout ça pour dire que euh, après, on est reparti, mais avec beaucoup, beaucoup de euh, d'effervescence de, de, dans les années de, de, de, de 83, 84, 85, jusqu'en 2000. On a vu une montée là, vraiment importante, de la même manière euh, que ça ici et que ça ici de 20 à 1929, euh, de 50 à 60... 70, on va dire, là. Et euh, là, c'est de 80, les années 85 jusqu'à de 2000, là, qui était le fameux crash de l'an 2000. On a une boîte rouge ici qui nous dit euh, qui nous dit qu'on est en correction. On a eu une correction. On est allé chercher. On a remonté de 2003. Là, après la guerre du euh, que Bush avait été sur le porte-avion avait dit que la guerre euh, contre l'Irak avait été remportée. C'était pas vrai, mais en tout cas la propagande était là. Le marché boursier est reparti jusqu'en 2007. Et euh, euh, là on a eu le fameux crash de 2007-2008, la crise des subprimes encore une fois alimenté par de la fausse monnaie. Et euh, là ensuite, on a eu un boom euh, qui, on pensait qu'il qu se, se, se, aurait connu un frein ici, là, euh, en, en 2000, euh, 2020, oui, c'est ça. Et comme par hasard, euh, on a eu la crise du COVID. Euh, et il faut dire que, je vous en ai parlé souvent, en octobre, euh, déjà on avait eu des soubresauts de, euh, de ça, là, dû au fait de la crise des ripos et euh, le COVID est arrivé, et l'argent a, a, a abondé partout, et c'est cette petite correction-là qu'on a eu et là on est encore à des sommets. Ma question... Vous, vous, vous savez très, très bien que la Fed n'arrêtera pas d'injecter de, de l'argent dans le marché. Ça, c'est sûr, sûr, sûr, sûr. Donc, elle va continuer, elle l'a dit d'une manière assez claire et précise. Et Janet Yellen, euh, qui est secrétaire du Trésor américain, euh, euh, corrobore tout ça. Donc, euh, on va continuer à injecter de l'argent dans le système. Oh, les, les montées qu'on a connues ici, qui sont des montées très, très, mettons, 50 à 70, euh, bah, euh, ici, c'est 10 ans. Euh, ici, c'est 50 à 70, c'est presque 20 ans de montée. Euh, ici, de la dernière montée, là, par exemple, mettons, 85 à, à 2000, mettons, 83, 85, c'est 17, 18, euh, 16, 17 ans, là, 15, 16, 17 ans de montée. Euh, là, ici, ça fait 12 ans qu'on monte. On, est, on a eu le creux 2010. Euh, ben, 11 ans, là, dans le fond. Ma question... Est-ce qu'on peut continuer la montée Moi, je crois que oui Écoutez, vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je pense qu'on est dû pour une correction en ce moment. Euh, Peut-être que le marché devrait comme corriger pour respirer un peu. Mais je pense que la montée va continuer. Euh, euh, le Standard Port va continuer à monter euh, euh, dans des places à plusieurs. C'est n'est pas moi qui ai dit ça, par contre, si on avait un crash. Mais je ne pense pas. Euh, dû au fait qu'on a, on a connu, oui, des grandes, grandes montées ici. Ici, on est à 12 ans de montée. Et je pense que le petit creux ici a tellement fait peur aux banques centrales euh, ben, au gouvernement américain, mais surtout aux banques centrales, tellement, tellement fait peur, euh, qui ont changé les paramètres. Vous savez très bien maintenant que c'est un grand changement qui a... Euh, le secrétaire du trésor américain et les banques centrales sont unies maintenant. Les banques centrales, euh, la banque centrale américaine, la Fed, était une entreprise, ben c'était privé, euh, ça a été fondé en 1913, mais maintenant c'est uni tout simplement euh, avec le secrétaire du trésor. Donc, le gouvernement américain ne permettra pas que le marché s'écroule. Cependant, mais c'est ce que je crois là, Cependant, on peut connaître une très bonne correction. Euh, ben, très bonne, 10-20%, bon, il y en a qui ont, qui ont dit ça, mais euh, tout de suite, euh, les banques centrales vont intervenir. Euh, C'est clair, clair, clair, clair. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme euh, commentaire. Euh, non, les bourses, il euh, y a plusieurs qui disent que tout va s'effondrer, le système va s'effondrer. Tout se peut, là, je suis pas un prophète, mais je pense que euh, c'est pas fini, l'euphorie est pas finie et euh, lorsque ça va durer, euh, ça va continuer, continuer. On est rendu proche justement d'un. Euh, euh, de, une euphorie euh, euh, incommensurable, là, mais c'est euh, ça va continuer, je pense. La correction peut arriver, mais ensuite les marchés vont reprendre parce que la Fed ne permettra pas que les marchés tombent. Et peut-être que le plan qui est jusqu'en 2030, peut-être que c'est là que tout va arrêter. Peut-être avant, mais on verra. Donc, euh, c'est ça. On se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.